La suite de Philippe, euh, qui le faisait au nom de, de l'APA, je suis maintenant au nom du Secours Catholique, pilote du réseau Anaïs, qui rassemble une quarantaine d'associations nimoises d'action et d'intervention sociale. Bon, le message de Philippe n'était pas très gai, j'ai trouvé. <rire> euh, mais je vais le rejoindre en essayant d'être plus optimiste. Je le rejoindrai sur un certain nombre de points qui sont des constats qu'on ne, qu ne peut pas nier. Mais euh, en ce qui me concerne, j'ai intitulé euh, mon, mon propos « La fabrique de la fraternité ». Et c'est donc ce que je vais essayer de montrer à cette, euh, cette intervention, euh, à travers cette intervention, où je veux manifester mon espoir que cette période de recul des droits sociaux euh, puisse déboucher sur un regain de fraternité dans notre société. Je vais m'appuyer à la fois sur des enquêtes nationales qui ont été réalisées par ou à la demande du secours catholique, et sur les constats que je peux faire ici, sur le terrain, dans le Gard. Et donc, je voudrais faire passer deux messages. Le premier, c'est que moins de solidarité nationale peut contribuer à recréer de la fraternité. Et cela peut être une chance. Mais à mon avis, ça ne sera une chance que si les formes de solidarité évoluent de l'aide vers l'entraide. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, l'État-providence est moins protecteur. Philippe l'a très bien montré, et je vais ajouter quelques, quelques aspects qui ressortent notamment d'une enquête menée cette année sur la protection sociale par le Secours catholique, où on constate un niveau très élevé de non-recours au droit. Alors le non-recours, c'est le fait d'avoir droit à une aide et de ne pas la demander. De ne pas la demander, c'est pas le fait de ne pas l'obtenir, c'est le fait de ne pas le demander, la demander. Et on constate que... 25% des gens, qui, des couples ou des ménages qui ont droit à des allocations familiales ou à des mères ou pères seuls, 25% des personnes qui ont droit n'en font pas la demande. C'est le cas dans 33% des cas pour le RSA, 30% pour la CMU complémentaire, 68% pour le tarif première nécessité de l'électricité. Et de 50% à 70% de non-recours pour les tarifs sociaux dans les transports urbains en gros ça fait 10 milliards d'euros qui ne sont pas demandés par les gens qui pourraient en bénéficier donc le, le premier recul c'est le fait que des gens n'osent pas ou ne sont pas capables de faire la demande des droits euh, dont ils pourraient béné bénéficier et puisqu'on parle de, de migrants évidemment les gens pour lesquels c'est le plus difficile de faire cette demande, ce sont les, les personnes étrangères. Euh, parce que, euh, donc, je disais, la complexité des démarches, euh, à laquelle s'ajoute la barrière linguistique, la numérisation euh, de, des démarches, la dématérialisation des démarches, euh, et puis, donc, la, la honte d'être perçu comme quelqu'un euh, d'assisté. C'est ce que produit aussi notre, notre société. Donc, on a des renoncements à des droits fondamentaux euh, et puis euh, qui sont euh, liés au fait que les, les gens euh, n'osent pas ou ne savent pas. Et puis, euh, il y a un autre, un autre domaine dans lequel le, le droit recule, c'est le, euh, le droit à la santé. Euh, dans le Gard, là c'est une étude qui a été menée par la CPAM du, du GAR, sur une année, il y a 30% des gens qui renoncent à des soins alors qu'ils y renoncent pour des raisons de, de coût, euh, parce que, on le sait tous, ces soins sont de moins en moins bien remboursés, ou simplement parce que euh, les personnes ne sont pas accompagnées face à la complexité du système de, de santé. Euh, ce, qu ce qui ressort également de l'enquête menée par euh, le Secours catholique et con, que nous constatons euh, tous, c'est là encore dans le domaine de la santé, l'éloignement progressif des services de santé et évidemment en particulier dans le monde rural donc les hôpitaux, les maternités, même les médecins généralistes et puis bien évidemment les spécialistes, eh bien euh, tout cela s'éloigne et les spécialistes eux, ils s'éloignent aussi dans, dans le temps, pas simplement au niveau de la distance et puis euh, éloignement des autres services publics, administration, gare, postes, etc. Et puis il y a une partie de la population qui fait face à, à une absence de droit, c'est les gens qui qui n'ont qui pas de domiciliation, et puis un public qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, celui de, des, des migrants, et en particulier des migrants déboutés. Alors, des, les déboutés, ce sont des étrangers qui ont fait une demande d'asile en France et qui font face à un refus de, de l'administration confirmé par, par la justice, et qui, du fait de ce refus, euh, n'ont plus le droit au logement ou à l'hébergement et qui, évidemment, n'ont pas le droit de, de travailler. Euh, cela se traduit par un nombre croissant de familles étrangères qui sont poussées euh, à la rue car euh, elles doivent, ces familles, sortir des, des CADA. Les CADA, ce sont les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Là, je reviens à euh, un phénomène que soulignait euh, Philippe. Euh, les CADA sont gérés par des associations qu'on appelle des opérateurs qui signent des contrats avec l'État euh, qui euh, leur permet d'avoir des ressources pour euh, financer cet hébergement euh, et cet accompagnement des, des personnes qui sont dans la phase de demande d'asile. Euh, le jour où les personnes euh, sont face à l'obligation de quitter la France, sont déboutés de cette demande d'asile. Euh, ces personnes sont censées quitter les Cada. Et les opérateurs euh, vont, faire une, vont exercer une pression très forte sur euh, les personnes, euh, les familles, pour qu'elles quittent euh, ces, ces Cada. Et ce, pour euh, deux raisons. Euh, la première euh, est financière. Euh, les opérateurs touchent ce qu'on appelle un prix de journée pour des familles qui sont en situation euh, régulière, mais elles ne touchent rien pour celles qui sont en situation euh, irrégulière. Et puis la seconde raison, c'est qu'elles ont signé des contrats et qu'elles euh, veulent le renouvellement de, de ces contrats. Et donc, euh, pour cette raison-là, euh, elles sont obligées de, de pousser euh, ces, ces familles dehors pour respecter ce que, ce que l'État leur demande et ce à quoi elles se sont, euh, elles se sont engagées. Euh, donc, ce que nous constatons depuis deux, deux ou trois ans, c'est que de, de plus en plus de personnes se retrouvent menacées d'être à la rue, ou se retrouvent à la rue, de plus en plus de familles sont dans cette situation, et c'est le cas sur, sur Nîmes. Mais, et c'est ce que je veux souligner, c'est que face à cette situation, situation, pardon, il y a de plus en plus de collectifs qui se, qui se mobilisent et qui vont chercher des, euh, des solutions de logement pour ces familles. Alors ces collectifs, ce sont des collectifs paroissiens, citoyens, associatifs, qui vont donc chercher des solutions. Ces solutions, ça va être soit qu'au sein du collectif, elles vont trouver quelqu'un, euh, un membre du collectif, qui a un logement à mettre gratuitement à disposition de, de la famille, soit euh, c'est de se cotiser, pour payer le loyer d'un logement. Et puis les membres du collectif vont aussi s'organiser pour accompagner la famille dans ses démarches d'intégration dans le quartier, dans le village, démarches de scolarisation, d'apprentissage du français. Nous, au Secours Catholique, ici dans le Gard, nous soutenons une vingtaine d'initiatives de, de ce type en accompagnant financièrement euh, ces, ces solutions parce qu'il y a même si le loyer est disposition si le logement est mis à disposition euh, gratuitement même si euh, les paroissiens payent le loyer il y a encore euh, des charges à payer il y a, euh, des assurances à payer et le secours catholique euh, va prendre en charge tout ce qui est euh, fluide charges et, et assurances euh, quelques exemples sur Nîmes euh, les paroissiens de Saint-Charles à proximité d'ici qui depuis un an se cotisent et font des virements mensuels au Secours catholique pour que le Secours catholique paye en leur nom le loyer pour trois logements, pour trois familles albanaises. Ça représente quand même des sommes conséquentes. Et euh, ce collectif accompagne au quotidien les familles. Le diocèse catholique de Nîmes met à disposition trois appartements aussi pour des familles accompagnées par des paroissiens ou des citoyens. Ailleurs, sur Alès, euh, il y a un collectif associatif migrant euh, qui loge une dizaine de familles. Et puis, euh, dans des communes plus petites, euh, plus petites à proximité d'ici. Alors, ce n'est pas toujours des déboutés qui sont euh, logés par euh, ces, ces collectifs, euh, qui sont pour certains représentés euh, ici. À Calvisson, il y a la communauté euh, Ictus, qui loge et accompagne une, une famille. Euh, il y a le collectif de Congénies aussi qui se mobilise. Celui de Sommières qui héberge euh, quatre familles. Aigvive, Vergèse, Saint-Mamer. Euh, et puis pour vous donner une idée de la, de la mobilisation que ça, ça peut représenter dans un village comme Combass qui compte 600 habitants, adultes et enfants, il y a 50 personnes qui sont impliquées euh, dans le collectif citoyen qui accompagne une famille euh, irakienne. Et puis parmi les choses extrêmement réjouissantes, sur euh, Nîmes, il y a un jeune couple qui pendant euh, trois mois, avant son départ de Nîmes, euh, loge, puisque c'est encore le cas, deux jeunes Afghans dans euh, leurs 50 mètres carrés. Euh, c'est des choses qui, euh, qui sont touchantes, j'en parle et je suis ému. Euh, parce que euh, face à des situations difficiles, il y a des gens qui se, qui se lèvent et qui se mettent en relation avec eux. Avec des, des personnes qui sont en difficulté. Donc je vous disais que dans une fin, vingtaine de situations d'hébergement, le Secours catholique prend en charge euh, des, des coûts et ce budget est de plus en plus important et même si pour nous ce sont des coûts que nous n'avions pas euh, anticipés, en tout cas pas assez anticipés, euh, nous nous en réjouissons parce que cela signifie qu'il y a de plus en plus de collectifs qui se, qui se mettent en place. Euh, alors pourquoi est-ce que nous, le Secours catholique, nous faisons le, le choix de, de soutenir moralement, techniquement, financièrement de, de telles démarches Et euh, bien tout simplement parce que euh, en parlais, nous en parlions avec Marie Orcel, et alors je vais reprendre la formule que j'avais utilisée à ce moment-là, c'est notre, notre fierté et notre honneur de, de le faire, d'être auprès des, des plus fragiles et de ceux qui n'ont pas de droits. Euh, droit ou pas droit, français ou étranger, statut ou sans statut, euh, pour nous, euh, nous recevons euh, toutes les personnes et nous essayons d'intervenir en fonction de la situation et pas du statut. Mais je dois reconnaître que si nous pouvons le faire, en tout cas l'aspect financier, c'est pour une raison euh, très simple. C'est que nous sommes très indépendants financièrement. Et quand je dis indépendant financièrement, c'est par rapport à l'État puisque euh, dans les ressources de, du Secours catholique sur euh, l'année euh, 2017, euh, il n'y a que 6% de subventions de l'État et 78% de dons et legs. Euh, et donc, évidemment, c'est ce qui garantit notre indépendance au niveau de, euh, de nos positionnements, mais également au niveau de, de nos actions. Et nous sommes conscients que très peu d'associations peuvent euh, en faire autant et que les opérateurs, dont nous parlions tout à l'heure, euh, n'ont pas cette possibilité. Après, ils font des, des choix, et ce sont, euh, ce sont les leurs. Donc par rapport à cette question-là, qui est essentielle pour nous, la question financière, puisqu'elle garantit notre indépendance, euh, il y a une question euh, très importante, qui est celle de nos donateurs. Euh, Est-ce que les donateurs du Secours catholique nous suivent sur ce chemin-là, qui est celui de l'engagement auprès des, des migrants et euh, à ce niveau-là, il y a une enquête qui a été menée par l'IFOP cette année, en 2018, à la demande du Secours catholique, du CCFD et de la pastorale des, des migrants de l'Église catholique, sur le positionnement des catholiques par rapport aux migrants. Euh, alors la première chose que nous révèle l'enquête, c'est que 53% des Français se disent catholiques. Bon. Et que parmi ces catholiques déclarés, 25% sont des pratiquants. Et donc de cette enquête qui est très longue et que je pourrais communiquer éventuellement à ceux que, que ça intéresse, je retiens quatre enseignements. Le premier, et c'est réjouissant, c'est que les catholiques sont beaucoup plus favorables que l'ensemble des Français à l'accueil des migrants. Donc ils rejettent à 60% contre 39% des Français la fermeture des frontières. Et ils veulent à 70% que les compétences et qualifications des migrants soient reconnues et utilisées dans un métier qui y corresponde. Deuxième enseignement, les catholiques qui sont réfractaires à l'accueil des migrants pour des raisons économiques, sociales ou identitaires sont très minoritaires. C'est un tiers des catholiques, mais on les entend beaucoup et plus que les autres. Euh, un phénomène qui est très répandu, surtout parmi les catholiques pratiquants, c'est l'ambivalence. Euh, ils sont tiraillés entre l'appel du pape et la fidélité à l'évangile, d'une part, et une double crainte d'autre part, euh, qui est celle que notre société ne soit pas en capacité euh, d'accueillir et d'intégrer les migrants. Et puis l'autre, c'est la crainte de l'islam. Et puis enfin, dernier, dernier enseignement que je soulignerai, les pratiquants sont aussi les plus engagés. 22% d'entre eux ont déjà fait des dons en faveur d'associations qui soutiennent les migrants. Et 13% d'entre eux ont déjà fait du bénévolat auprès des migrants. Cela représente quand même 860 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que nombreux sont ceux qui traduisent leur foi en actes de fraternité à l'égard des étrangers. Alors je reviens justement à l'engagement de tous ces collectifs et des particuliers auprès des plus démunis, démunis et auprès des migrants. Au-delà du don matériel qui est fait, donc par la mise à disposition du logement, par la cotisation pour en payer un, par des aides alimentaires, par la prise en charge de tout un tas de frais de la vie quotidienne, ce qu'on pourrait désigner par le terme de, de solidarité, ce qui est magnifique, à mon sens, ce sont les liens qui se créent entre ces personnes qui se mobilisent et les familles étrangères. Ce sont ces liens de fraternité qui sont des liens personnels, directs. C'est l'air d'accueil de des gens de, du voyage que vous avez à côté de chez vous et pas simplement sur, sur le département. Mais évidemment, c'est loin d'être facile et je pense que les personnes qui accompagnent des, des familles ici pourraient, pourraient le, nous, le, nous le dire de leur côté. Cet engagement fraternel, il me semble très différent que de contribuer à une redistribution des ressources. Mais évidemment, l'un, l'engagement fraternel, complète l'autre, la redistribution par l'impôt. Mais si on n'a que la redistribution des ressources, que l'État-providence, à mon avis, on tombe dans un individualisme et dans la perte du sens de cette solidarité. Et pour nous, l'enjeu aujourd'hui, pour être vraiment dans la fraternité, c'est de ne pas tomber dans la charité au sens péjoratif d'âme patronesse du terme. C'est de passer d'une relation « je donne, tu reçois, je t'aide, tu es aidé » à une relation où « je te donne, tu me donnes, nous nous entraînons Pourquoi ». Pourquoi Parce que la conviction du Secours catholique, que nous, nous vérifions quotidiennement, c'est que si on ne voit les gens qu'à travers leur manque, leur pauvreté, nous ne pourrons pas grand-chose pour eux. Ce regard ne permettra pas qu'ils puissent se relever. En revanche, si nous faisons confiance aux personnes, si nous repérons leurs compétences, leurs talents, leurs idées, si nous leur donnons la possibilité de s'engager à leur tour, si nous leur confions des responsabilités, alors cela pourra changer quelque chose dans leur vie. Et si nous nous engageons dans ce sens, c'est que nous sommes persuadés de deux choses. La première c'est que lorsqu'une personne prend des responsabilités, lorsqu'on lui confie des, des responsabilités, lorsque sa parole est prise en compte, lorsqu'elle est reconnue dans ce qu'elle apporte, elle retrouve sa dignité, l'estime d'elle-même, une place d'abord dans une action, ensuite dans une association et après dans la société. Et alors, et elle est alors en mesure de faire évoluer sa situation. Et notre deuxième conviction c'est que les personnes qui connaissent le mieux la précarité, ce sont celles qui la subissent. Elles sont les experts du vécu, c'est comme ça que nous les appelons, et nous avons besoin de leur expertise pour lutter avec elles contre la pauvreté. Alors quelques exemples d'actions que le Secours catholique, ici ou ailleurs, développe ou soutient. La principale consiste à donner au sein de notre association des responsabilités aux personnes que nous accueillons dans les activités où elles sont participantes ou bénéficiaires, ou dans d'autres où elles deviennent bénévoles ou responsables de l'activité. Par exemple, ici sur Nîmes, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans un groupe qu'on appelle les Young Caritas, qui sont les jeunes du Secours Catholique. Mais les jeunes du Secours Catholique, aujourd'hui, ils sont à 90 migrants. Et ces jeunes commencent à mener des actions de solidarité, notamment une pause café, qui a lieu tous les mardis, entre 11h30 et 13h30, devant, sur le parvis de l'église Saint-Baudile, et qui consiste à, à aller au-devant des, des personnes, notamment des personnes isolées, à leur offrir un café, et puis à, à, discuter, à discuter avec elles. Euh, et hier soir, on avait une, une fête, un dîner interculturel au Secours catholique, et à un moment, j'ai vu arriver un, un petit papy en, en gilet jaune, je me suis dit, il a, il a vu de la lumière, il est, il est rentré, et, et il a bien fait. Et en fait, un des migrants m'a dit, mais non, ce monsieur, il, il vient à la pause café, et il nous a dit que bah, c'était la, la seule occasion de la semaine qu'il avait de discuter avec quelqu'un. Et... Euh, Bon, j'ai trouvé ça extraordinaire, je me suis dit euh, « Vive la France, la France a gagné, là, ce soir euh, », parce que c'est un Albanais qui me dit euh, « bah, Ce gars-là, euh, je... rien que pour lui, ça vaut le coup de mener cette action ». Bon, euh, ces, ces jeunes, ils sont aussi partis avec le Secours catholique dans l'Aude, euh, sur une opération urgence. Euh, pendant des mois, le Secours catholique fait du porte-à-porte -porte pour aller voir les familles qui ont été sinistrées, d'abord pour les écouter, et puis ensuite pour repérer leur, leurs besoins. Euh, sur Nîmes, les cinq personnes que nous avons envoyées, ce sont cinq, euh, cinq jeunes, et sur ces cinq jeunes il y avait quatre migrants. Et il paraît que euh, les autres bénévoles, euh, qui sont des bénévoles classiques du Secours catholique, euh, plutôt des, des retraités, étaient scotchés par, euh, par leur engagement. Et les personnes qui les ont reçues chez elles, pour euh, qu'ils puissent eux les écouter, euh, écouter leurs leur difficultés, ont, ont vécu ça aussi euh, euh, de façon euh, très forte, ont été très touchés par, euh, par cet engagement. Et puis, c'est aussi important pour nous que les personnes qu'on accueille, migrants et, et personnes en, en difficulté en, en général, euh, fassent partie de nos instances de, de décision et euh, on essaye euh, de, de travailler là-dessus et de trouver des méthodes d'animation qui permettent que leurs paroles soient véritablement entendues. Euh, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est maintenant de travailler avec des, des habitants euh, sur un quartier, des gens qui veulent s'engager pour un, un projet collectif. Et ce sont souvent des personnes en difficulté, mais pas seulement. Il y a aussi de la mixité sociale, des gens qui veulent s'engager pour euh, leur quartier. Et on n'est plus dans une relation où on a des bénévoles et des bénéficiaires. On a des, des habitants qui travaillent ensemble pour résoudre des problèmes qui se posent à eux. Alors, on a des jardins partagés, des lieux conviviaux, des projets d'habitat collectif, des projets d'accès à une alimentation digne par des systèmes de paniers solidaires qui se développent et où les gens sont, ils sont au même niveau. Il n'y a pas de différence entre bénévoles et aidés. Il euh, y a des, également des, des accorderies ou des selles, des systèmes d'échanges locaux qui cons consistent à échanger des, des compétences au sein du, du réseau. Et là, des personnes qui n'ont pas le droit tra de travailler ont le droit d'échanger leurs leur, euh, leur compétences. Et puis, il y a euh, une expérimentation qui est également soutenue par euh, le Secours catholique, mais qui, euh, dont ATD Carmonde est à l'origine et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle les territoires zéro chômeur qui sont des, des expérimentations d'entreprises de, qui sont euh, créées pour répondre à des besoins qui ne sont pas couverts euh, par des, des entreprises concurrentielles, mais qui sont des besoins de, de la société. Et euh, les ressources de l'entreprise con, sont constituées par euh, les allocations auxquelles les personnes auraient eu droit, qu'elles ne touchent plus. Elles vont toucher un, un salaire qui est euh, le, le SMIC et puis euh, les, euh, le fruit des, des, des actions euh, que cette entreprise va, va mener et qui sont ré, rémunérées. Il euh, y a dix expérimentations de ce type euh, en, en France. Euh, bon, D'après les échos que j'ai, c'est en cours d'expérimentation, mais ça marche, ça marche plutôt bien. On croit et on utilise les compétences des gens, c'est ça qui est important. Au sein de ces, de ces entreprises, euh, on part des compétences des personnes et des besoins qui ne sont pas couverts sur euh, le territoire. Donc pour, pour résumer ce que prône le Secours catholique aujourd'hui, et que nous essayons de vivre dans, dans nos actions, c'est une révolution fraternelle, c'est comme ça qu que nous l'appelons, qui se fonde sur euh, deux valeurs. La première, c'est la confiance qui consiste à croire et à repérer et à espérer en chaque personne et à valoriser ses capacités. Et puis la seconde, c'est la fraternité, euh, c'est une qualité de relation, et pour nous, la qualité de la relation, c'est vraiment essentiel, qualité de relation qui est faite de respect, d'affection, d'entraide et de joie d'être ensemble. Alors pour conclure, je dirais que dans le domaine de la pauvreté, comme aussi dans un autre domaine sur lequel on on a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle, qui est le domaine de l'environnement, eh bien les dangers et les risques sont majeurs et les absences de l'État sont flagrantes. Mais ces dangers, ces risques, ces absences suscitent des formes de mobilisation qui changent les regards et les relations entre les personnes. Alors non, je ne me réjouis pas du désengagement de l'État et des droits bafoués ou refusés. Et c'est pour ça que le Secours catholique continue à se battre, euh, auprès des plus pauvres, avec les plus pauvres, pour leurs droits, en, mettant, en menant avec eux des actions de lobbying, de plaidoyer. Mais oui, je me réjouis de ce que cela nous ouvre à des formes de solidarité nouvelles et à une réappropriation de la solidarité et de la fraternité. La fraternité ne relèvera jamais de l'État, elle relèvera toujours de chacun d'entre nous. Merci. Voilà.